Bonjour, mon nom est Karine Savary, je suis la conservatrice de la Société d'Histoire des Sherbrooke, où on se trouve. Euh, J'ai participé au projet Québec. Bonjour, mon nom est Chloé, je suis l'assistante à Karine. On a une collection d'objets d'environ 3500 objets, euh, séparés dans deux réserves différentes. Donc la réserve où on se trouve aujourd'hui, c'est vraiment pour les petits et moyens objets. Donc on se concentrait vraiment sur euh, la pièce ici au départ. Le principal problème est que la pièce est très petite, donc il fallait repenser vraiment le plan au complet. Euh, il fallait utiliser les étagères qu'on avait en majorité déjà euh, acquis, euh, bien évidemment en ajoutant quelques tablettes dedans. Mais dans le fond, c'était juste de mesurer l'espace le, le, le, qu'on avait et de rebouger euh, les étagères pour avoir une meilleure circulation et éviter de, dès qu'on rentre dans la pièce, être déjà dans les objets. L'étape des plans est vraiment une étape très importante parce que ça permet euh, vraiment de mettre en lumière euh, ce qu'on va faire, de mettre en lumière les problèmes aussi de notre réserve euh, et de voir où sont nos collections. Le principal objectif et ce qu'on a fait en, en grande partie, ça a été de bouger toutes les étagères. C'est vraiment amusé à euh, bouger les étagères euh, le plus qu'on pouvait. Donc pendant une après-midi, on a découpé nos petites étagères euh, à l'échelle pour les placer, pour euh, essayer de gagner le plus d'espace. Donc pour nous, étant donné qu'on voulait euh, gagner le plus d'espace possible pour rentrer le plus d'objets, euh, on n'a pas fait de calcul euh, d'espace on y est vraiment allé euh, avec le plus de gains possible. Donc, en bougeant les étagères, euh, au départ, elles étaient toutes dans cette direction-là, donc là, c'était vraiment de les bouger au complet. Et l'important était vraiment de conserver une table euh, qu'on venait mettre ici, Durant cet exercice, on ne s'est pas rendu compte qu'on gagnerait le plus d'espace qu'on croyait. Euh, donc au final, on a pu rajouter des étagères ici euh, et ici également. Donc aujourd'hui, on a pu rajouter des étagères qu'on n'avait pas prévues en plus. Donc on voit ici le plan avant. Donc on voit qu'il y a euh, de la non-collection, mais aussi plusieurs fournitures qu'on a sorties. Et le plan après. Donc la seule chose qui est restée, c'est vraiment euh, la table sur laquelle euh, on se trouve. Euh, on voulait la conserver pour vraiment pouvoir venir travailler, prendre des photos par après pour la base de données, préparer les objets pour euh, soit euh, une nouvelle exposition ou pour qu'ils partent dans une autre institution. Donc, c'est une table qu'on a construite vraiment personnalisée pour qu'elle puisse se fermer quand on a besoin et qu'on la rouvre quand on vient travailler.